Bonjour les amis, la vidéo du jour, millésime, votre meilleure année. Je viens de terminer un, un jeu, un match de, de squash, vous savez que je joue un peu, euh, faire du sport, c'est bon. Et je pense à une chose, c'est au pouvoir de la visualisation, de l'anticipation. Dans la plupart des jeux de balles, si pas tous, des jeux euh, dans la course automobile, dans la moto, le golf, le football, le squash, le tennis, anticiper la trajectoire est un élément important pour gagner une compétition. Alors bien sûr ça ne garantit jamais de gagner à tous les coups, mais le fait d'anticiper, de visualiser comme une ligne imaginaire la, la trajectoire que vous voulez faire prendre à votre balle vous met déjà dans un, dans un, dans une, dans un état d'esprit mental, je veux dire presque limite conditionne votre cerveau à mobiliser les énergies nécessaires pour pouvoir faire les mouvements justes pour arriver à correspondre à cette trajectoire. Alors bien entendu, après c'est l'anticipation de l'autre joueur, etc. Mais ce que je voulais partager avec vous, c'était la puissance de l'anticipation, la, de, de la vision. Est-ce que vos objectifs dans la vie, hein, c'est une métaphore encore, est-ce qu'ils sont clairs Est-ce que vous savez où vous voulez aller Est-ce que vous savez ce que vous voulez atteindre Voilà, c'était juste en jouant au squash, j'ai pensé à ça et j'en profite pour faire cette petite vidéo du jour. Et je vous dis à demain et merci d'être si nombreux à, à à participer à ce programme millésime, votre meilleure année. Et merci de partager la vidéo, si ça vous plaît ce programme. Et je vous dis à demain, faites le meilleur aujourd'hui. Ciao